Bonjour à tous, moi c'est Lisa, j'ai 22 ans, euh, j'ai terminé mes études de business à la KU 11 en juin dernier. Euh, depuis, j'ai fait un stage dans un cabinet de conseil en développement durable et maintenant ça fait bientôt un mois que je suis chez Engage et ben, pour l'instant tout se passe super bien. Et je devais décrire pourquoi j'ai décidé de commencer à travailler chez Engage. Ce serait principalement par le côté vraiment humain qu'ils mettent en avant des départs. Euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu et comme première expérience professionnelle, euh, voilà, c'est quelque chose qui me convient vraiment. Je vais les décrire en quelques mots, je les décrirais comme euh, accueillants et authentiques et aussi dynamiques. Ma première impression chez Engage, c'était bien sûr pendant mes interviews, où j'ai tout de suite ressenti les valeurs qu'ils mettent en avant, que je ressens encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc voilà, la promesse saison, c'est super chouette.